A fin de rire, on va parler Depuis le Panama. Aïe, Mish pays. J'ai risqué ma vie pour le bonheur de ma famille J'étais un petit, je vois pas ce maman n'avait rien Papa était parti depuis longtemps sans retour les bien que je résiste, fallait bien que je suis vie. Tout est parti si vite, tu suis arrivé comme une topilante j'ai payé yeah. le matin sans savoir ce que j'ai fait yeah. manger à midi. Incapable de m'ouvrir un vêtement sur le sol humide, j'ai dormi. Yeah. Critique et rabaissé, par les miens, j'ai pleuré. Une seule à ma mon courage, j'ai pensé. Ni mon côté de nul, tout ça, ça m'a fortifié. Yeah. Je me suis rappelé d'où je viens et j'ai gardé ma piété. Mais voilà il est J'ai risqué ma vie pour le bonheur de ma famille J'étais petit, il vois, pas maman n'avait rien Papa était parti depuis longtemps, ça revient Fallait que je résiste, fallait bien que je suis J'ai risqué ma vie pour le bonheur de ma famille J'étais petit, il vois, pas maman n'avait rien Papa était parti depuis longtemps, ça Parait les que je résiste, par les que je suis mis oui. Au j'ai vécu, ah, tu crois lui sera jamais déçu Jamais, lui jamais, jamais béni Aujourd'hui oui. je suis d'une le Panama oui. Les filles j'en ai connu, oui. mais l'amour je ai connu oui. Qui m'aura ma fille, Bigobobo j'ai qui ta porté, Je mourrai pour ma cause, Thomas oui. Tout ce que je veux c'est du changement, oui. parti le monde Parti derrière pour devenir, les gens s'amèrent à nous Une fois, déjà livré au combat Et puis de jusqu'à je J'ai risqué ma vie pour le bonheur de ma famille J'étais petit, je vois pas maman n'avait Papa était parti depuis longtemps, ça Falaient bien que je résiste, bien que je suis vie J'ai risqué ma vie pour le bonheur de ma famille J'étais un petit, y'voant pas ce maman n'avait rien Papa était parti depuis longtemps, avec nous. tout paraît bien que je résiste, paraient bien que je suis vie hey, A hey, hey, hey. tous les battants, Peu importe ce qui vous arrive hey. Baissez jamais les bras eh, La vie c'est un combat Les eh, manes allant dans le, le eh, eh, mix eh, C'est un eh, combat de tous les jours eh,